Bon, la fille, elle est vivante. Quelle fille Je sais pas de quoi tu parles. Elle est vivante Où ça Dans la ville Dans la ville Je vais t'expliquer comment ça marche. Et enfin, tu fais ce que je te dis, quand je te le dis. Joël, je peux me défendre toute seule. C'est de la chance, et ça ne va pas durer. T'as entendu Courez Ils sont trop nombreux Allez, mène-toi, tu viens Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu représentes Arrête un peu tes conneries. Qu'est-ce qui te fait si peur